Évitez les généralisations. Les mots « toujours » et « jamais » amènent une certaine forme de généralisation. En effet, cela laisse sous-entendre que quelque chose ou un comportement est généralisé, c'est-à-dire toujours ou jamais fait. Par exemple, votre posture est toujours croche. Et vous n'articulez jamais pour vous faire comprendre. Il serait surprenant qu'une personne ait en tout temps une posture et une articulation inadéquates. L'utilisation de ces deux mots amène la personne à qui ils sont adressés à vouloir se défendre ou se justifier, ce qui peut nuire à la communication. Il vaut donc mieux éviter d'utiliser les mots « toujours » et « jamais ».